Salut Saïtiros, j'espère que vous avez tous la forme. Moi ça peut aller parce que j'ai en ce moment j'ai des soucis avec ma voiture. Je vous en ferai une vidéo prochainement, je vous expliquerai en détail à quel point Peugeot c'est une marque de chiottes et que vous avez des emmerdes à pu finir, mais <rire> ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, pour le moment je vais vous faire cette vidéo là de présentation, euh... donc de. Non pas présentation, de... De... voilà, de... De... je vais vous expliquer la législation sur les goûts alors, il faut savoir qu'en France, il y a une législation sur les couteaux, parce que comme euh, généralement en survie, on n'utilise pas des couteaux principalement et des armes à feu, euh, il y a des législations, on ne peut pas faire n'importe quoi, contrairement par exemple aux états unis Où euh, c'est open bar et quand tu vois, c'est un peu près tout ce qu'ils veulent. Quoi. Mais nous en France, on ne veut strictement rien foutre Donc, il y a des, des, des règlements et des lois qui sont même très très très très, très sévères en France. Et que vaut mieux les savoir parce que ça, ça, ça peut vous éviter des gros gros problèmes pénales carrément et des fortes fortes amendes simplement pour transporter un couteau. Alors, le couteau en France est de catégorie D, arme blanche. Peu importe la taille, euh, ça peut aller d'un petit couteau de poche jusqu'à un sabre chine, euh, japonais. Ils s'en foutent pour eux, c'est un couteau de catégorie D. C'est un couteau, c'est une arme de catégorie D. Donc, arme blanche, ils s'en foutent pas mal. Presque menteau, ça serait un cœur d'encre, ça serait une catégorie D. C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Euh, ça fait quand même dire oui, mais c'est pas logique, la lame elle est plus longue ou elle est plus lacérée. Oh, ils s'en foutent. Que ce soit un couteau de combat, un couteau militaire, un couteau de, de bushcraft, un couteau, euh, un petit opinel ou un petit couteau de peau manger, ou n'importe quoi, c'est un couteau de catégorie, c'est une arme de catégorie D. En France, c'est comme ça. Si vous êtes pris. À la gendarmerie avec un couteau donc de catégorie D sur la voie publique, c'est... Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un an, un ou deux ans ferme, je crois, de prison. Ça, je peux me tromper. Mais par contre, la de je le sais, c'est 15 000 euros d'amende. De toute façon, c'est 15 000 euros d'amende. Donc euh, voilà ce que c'est qu'un Si pris avec un couteau sur la voie publique. Maintenant, comme c'est marqué sur la législation française, c'est à la. Comment dirais-je. L'appréciation du gendarme qui vous arrête et selon ce que vous allez lui dire. Je m'explique. Si par exemple vous êtes attrapé avec un. Attendez, si vous êtes contrôlé, attrapé. On contrôle les avec un couteau de. Peu importe, On va dire celui-là. Un petit couteau. Ça, c'est un petit couteau pour manger. Couteau corse, de berger. Euh, excusez-moi, je ne l'ai pas nettoyer. Petit couteau comme ça. Et que vous êtes attrapé, vous êtes contrôlé par exemple dans la rue, et que vous dites par exemple euh, "je m'en sers pour euh, mon casse croûte de midi", ça peut passer. Maintenant, si vous êtes contrôlé dans la rue avec un, une machette, shred, Leroy Boy de cette taille-là, là vous allez du mal à, le, à, à dire la, <rire> pourquoi vous avez, vous avez ça dans la rue. Voilà. Pas la tête de la lame, hein, donc je montre le petit. Voilà. donc c'est un, un Bowie hein. c'est entre un couteau et une machette si vous êtes contrôlé avec ça ou avec ça déjà l'appréciation du, du bonhomme il va dire euh, bon, je vais pas prendre des gens pour des comptes je vais pas dire avec un Leroy Bowie je vais aller manger euh, à midi ne hein, euh, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. ou par exemple vous prenez le, le couteau de Bushcraft euh, le Celtibéro de cette taille là déjà c'est un couteau qui est une sacrée lame hein. de l'épaisseur de lame et tout très acéré voilà, ça c'est pas vraiment plus ou par exemple je joue avec un couteau aussi comme ça le dernier que j'ai en date c'était le... c'était le, le... le... numéro 29 de chez Geotech. voilà, une longue lame comme ça Voilà, ça va être dur aussi et le dernier comme ça je vous montre tous les couteaux couteau chinois donc, euh, euh, Soloniac. Donc, c'est hein, ce en Chine. Hein. Euh, je crois que c'est le 6K 130. Ça aussi, c'est déjà une lame qui est beaucoup trop importante. Ouais. Vous pouvez pas dire, je, je vais aller manger à midi avec ça. c'est pas possible. Maintenant, si vous vous êtes, on va dire, euh, contrôlé, je dirais, dans la nature, par un garde-chasse, garde-forestier, avec une lame comme ça, par exemple. Et que vous dites, euh, je m'en sers pour, pour, pour me frayer un chemin dans, dans la forêt, parce qu'il vous attrape dans la forêt, donc avec ça, il vous contrôle. Je me sers, ce que je fais moi, je me sers pour, pour m'élaguer le, le chemin avec ça, ça va passer. Même si la lame, elle, elle est très très importante, comme vous voyez comme ça. vous dit, voilà, je m'en sers pour, pour élaguer, pour me frayer un chemin avec. Le type va comprendre, il ne vous voit pas dans la rue avec ça. C'est Par exemple, vous êtes toujours contrôlé par la gendarmerie, par exemple, Les gendarmeries à cheval, ça existe des fois, ils sont dans les parcs naturels, tout ça. Vous êtes contrôlé par exemple, juste avec celui-là, le dernier, j'ai, date, c'est le géotech, numéro 29. Vous dites, voilà, celui-là, je m'en sers comme couteau de Bushcraft pour manger à midi, ce que je fais moi. Pour manger à midi et voilà, tailler du cordage, je ne sais pas quoi, des comme ça, Ils vous prennent par exemple dans la nature. Le type, ça va, il va comprendre que, que c'est pas, pas là pour tuer des gens. Maintenant, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir. C'est quoi le laisser comme ça. Ça va Il faut savoir aussi, c'est que... Euh... Hop, voilà. Il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, une, une un couteau, malgré qu'il ait des étuis pour pouvoir être transporté à la ceinture, un, un couteau, il vaut mieux éviter... Voilà, de, de, de, de se travailler avec ça, comme on dit, à la ceinture avec ça. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais euh, quand vous avez un couteau de cette taille-là, même ça, hein, il fait quand même à peu près 10 cm de taille de, de, de, de, de lame, avec l'étui. L'étui est comme ça, donc, à la ceinture, avec la pierre à feu et tout ça, le fire steel, je veux dire. Ça fait quand même déjà assez imposant. Ça fait quand même un couteau, un couteau d'attaque que vous avez à, à la ceinture. C'est pour ça, c'est ça le truc. C'est comment vous le disposez, déjà. C'est pour ça que moi, les conseils que je peux vous donner maintenant, par rapport à la législation française, c'est de toujours garder vos couteaux dans votre sac. Alors, évitez de les attacher sur la. Là, c'est un, un sac soloniaque, euh, je ne sais plus là, le type, vous regarderez, j'ai fait une vidéo de review, de toute façon, dessus. Vous pouvez les attacher ici, les couteaux par exemple, sur la face avant. Mais moi, je vous déconseille, rentrez-le dedans, le couteau, et les couteaux, évitez de les, de les mettre à la ceinture. Je sais que même moi à la base j'avais tendance à les mettre à la ceinture. Mais il suffit que vous rencontrez un promeneur un peu un fragile sur les bords qui, qui, qui, qui se, qui, se qui, comment dit, qui prend peur pour un oui, pour un non. vous pouvez très bien vous dire Ouais, j'ai rencontré quelqu'un, il, il avait un air menaçant, alors pas du tout. Hein. Il avait un couteau à la ceinture, surtout si tu as un couteau à la ceinture qui est comme ça. Parce que l'étui il est comme ça. Hein. l'étui c'est un couteau de... il, est, il est là, et par contre, lui, le shred, il est catégorisé comme couteau de combat. C'est un couteau de combat, à la base. C'est un beau oui, oui, mais c'est un couteau de combat. Donc, tu te balades avec ça à la ceinture, le long de ta jambe. Euh, tu croises un promeneur avec ça. Bon, je peux comprendre quand même que là, le type, il dit merde. <rire> euh, il... C'est un couteau quand même qui est assez impressionnant. Euh, tu, te, tu, tu te trimbales aussi avec un couteau à la ceinture, comme ça. Avec une lame. Ça ça fait quand même déjà assez important. Ça fait en dire un couteau de presque de couteau d'apache pour les, pour, les, pour les scalper les gens, quoi. <rire> Donc voilà, c'est pour ça. Ça dépend comment tu es perçu par les gens. Je dirais, si tu es quelqu'un qui, qui met son couteau dans son dans son étui, euh, je pense pas que tu auras de, de, de, de problème. Maintenant, si tu commences à, si tu commences à, voilà. À, voilà, je vous montre les, les, les lames, vous voyez, hein, c'est quand même des lames qui sont assez importantes. Maintenant, bah, si tu commences à avoir le, le, le couteau euh, placé, euh, je dirais, euh... attendez, on va essayer de mettre tous les couteaux, comme ça, on va, je vais vous montrer tout. Pour les études, on les étudie, besoin. Donc, je vais mettre le grand, celui-là. Ça vous allez à peu près toutes les tailles de lames. Voilà. Des des comme ça un petit codeau petit couteau mais qui coupe bien voilà Donc voilà si vous avez des tailles de lame comme ça c'est sûr que entre le petit là et celui là euh, tu croises un, un promeneur, voilà, les, les gens vont dire putain, il, il, il a la ceinture, ça, ça, ça, ça fait super menaçant. Mais maintenant, même ce couteau-là, moi je, la, je le mets sur mon sac. Je le fixe à l'intérieur, dans l'autre côté. Hein, le côté du sac, je le mets dedans. Donc il, il, il est visible, oui et non, il est quand même dans le sac. ça va. Vous pouvez aussi le foutre à l'intérieur du sac, de toute façon. Moi, la, la machette, j'ai tendance, c'est le Leroy Bowie, là, le gros là. Je le mets là pour avoir accès direct. Je vais commencer à fouiller dans le sac quand je, quand je me ferai un chemin dans la forêt. Maintenant... Celui-là, celui-là, celui-là, celui-là, tu peux le mettre dans le sac. Je veux dire, tu n'es pas obligé de te trimballer avec le avec le, le, le les couteaux comme ça. Ce que, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Euh, il faut toujours à chaque fois euh, réfléchir à peu près comment vous êtes perçu par les gens. Et justement, le, le, le gendarme qui va, qui va prendre donc la décision de vous. Parce qu'attention, il vous donne 15 000 euros d'amende, tu fais du pénal, et il te confisque tes couteaux. Tu les récupéreras plus. <rire> Donc c'est pour ça. Euh... Faut faire attention. Si vous êtes perçu par exemple comme quelqu'un comme quelqu'un menaçant euh, avec ces genres de lames comme ça et que vous commencez à bafouiller, vous savez pas trouver une, une, une, une logique normale pour vous pour, vous, pour vous prouver, enfin, pour dire simplement ce que vous allez en faire. Le mec, il peut dire le, le petit. Surtout avec tous les timbrés là musulmans en ce moment qui poignardent les gens, on veut tu, on voilà, et qui blessent les personnes et tout. enfin même qui tuent des gens. Hein avec des couteaux, je peux vous dire moi qu'ils sont à cran en ce moment. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à cran. Et euh, voilà, c'est vraiment dans, en actualité en ce moment, ils, ils ont peur de ça. Ils ont peur des couteaux, ils ont peur des gens qui ont des lames comme ça. Euh, donc c'est pour ça, euh, vous trimballez avec des lames comme ça, si vous n'avez pas une... une, une, une comment s'appelle une, une explication claire, nette et précise. Euh, le type, il peut dire, voilà, il peut très bien les tuer des gens. Ou c'est un gars qui s'amuse à tuer des promeneurs, par exemple, je ne sais pas. Hein. Ou Par exemple, si tu te croises avec ça dans la rue, là je vois pas trop comment tu peux t'expliquer à te balader avec ça. Tu vas pas dire je vais manger mon casse-croûte avec ça à midi. Enfin, arrêtez quoi, c'est quoi tu, C'est tu, tu, carrément ton casse-croûte, c'est quoi C'est un cochon grillé entier que tu vas découper. <rire> des conneries. Même c'est là, même celui-là, celui-là, celui-là, à la limite, celui-là, oui, celui-là, il te croise dans la rue avec ça, tu peux dire c'est mon casse-croûte. En plus, c'est un couteau pliant. Je vais mal dans la poche pour manger à midi. Ça peut passer. Là, franchement, ça passe. Mais celui-là, celui-là, celui-là, et celui-là, surtout celui-là, là, là euh, non, non. Pas du tout. Là, ça passe pas Pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, c'est ça le truc. Il faut faire attention à ce que vous dites aux, aux gendarmes et selon, et selon aussi l'endroit la, la, la, la, le, où ils vous voient avec. Si vous voit avec l'intégralité de ces couteaux dans la nature, ça peut aller. Maintenant, autre chose aussi. Ils peuvent vous demander d'ouvrir votre sac. La gendarmerie a le droit de faire ouvrir votre sac. Il se chope avec tous ces couteaux en même temps dans le sac. T'as le droit, mais en même temps, il va te dire comment ça c'est que t'en as autant. Donc voilà. Moi, il va Moi au maximum, il va m'attraper avec celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là en même temps, ou celui-là ou celui-là. Voilà. Moi, j'ai dit, bon, celui-là, c'est pour me frayer un chemin, celui-là, c'est pour manger. Couper du corps. Moi, généralement, je me, je me trimballe soit avec celui-là et celui-là en même temps, ou celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là. Tu vois, des, des, des trucs comme ça. Mais j'évite d'avoir l'intégralité des couteaux dans le sac. Parce que là, là franchement, le type, il va dire non, c est, c est, là, il y a des choses qui tombent pas rond, il y a quelque chose qui est pas net. Tu peux pas avoir autant de, de, de, de couteaux comme ça, ou alors, je sais pas, tu, tu prépares une tu prépares une un coup, quoi, je veux dire. Donc, c'est voilà, ça le truc. Faut faire très très attention avec la législation des couteaux je vous dis la, la, la, la, la, la nouvelle, la législation actuelle en 2023 c'est ça, c'est que tu ne peux pas te trimballer avec le moindre couteau, Maman, voilà, à la base aucun couteau ne peut être, tu peux pas te trimballer avec aucun couteau, aucun. Si tu veux te travailler avec un couteau, il faut qu'il soit dans un sac fermé et que, et que tu en plus que tu es comme chose d'intention d'aller voilà, dans la forêt, voilà, de te, te, te faire une randonnée. Donc, déjà dans la rue, euh, si tu te trimbales avec le moindre couteau comme ça, déjà, automatiquement, tu peux te le faire confisquer, direct, même le petit. Déjà, mais entre celui-là et celui-là ou celui-là, déjà, tu peux déjà plus le, le justifier que ça. Ça, c'est impossible, tu ne peux pas justifier ça, tu ne te balades pas dans la rue avec ça. Euh, c'est impossible, même si tu l'as dans un sac à dos. Attention, hein. il y a un sac à dos, oui, je l'ai mis dans le dos, le sac à dos, ouais, ils s'en foutent. Parce qu'ils peut te faire ouvrir le sac, il te voit et te balader avec ça, il va dire, celui-là, c'est un djihadiste, c'est un taré, ou c'est un type complètement... Euh, un type pété de la tête, il va il va y tuer des gens c'est sûr, sûr, sûr, sûr donc voilà, méfiez-vous de la législation en France on n'est pas aux états unis et malgré qu'on fasse de la survie tout ça euh, en France, tu ne fais pas n'importe quoi tu ne peux pas te trimballer avec la, une lame en disant, je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème y, y, personne ne me dira rien c'est pas, pas vrai la législation en France, si tu as le du gouvernement ils le disent, tu ne peux pas te trimballer avec un couteau quelle que soit la lame la taille de lame, et quel que soit le type de couteau en dehors c'est interdit même en forêt ils veulent pas hein. je veux vous dire moi même en forêt mais mais selon l'appréciation du garde-chasse ou, ou du gendarme tu peux le justifier en disant voilà ça je mets là le, le, le chemin et ça voilà je servir pour manger à midi pour couper mon saucisson ou pour couper du cordage selon la taille de l'âme Voilà, tu peux le justifier donc après ça à l'appréciation de la personne si tu tombes sur un, le plus gros connard qui soit, il va, il va te les confisquer et tu peux te retrouver au pénal et même payer 4 000 euros d'amende. Parce que simplement, il va dire non, non, moi, je l'ai trouvé, qu il ne savait pas se justifier et, et il m'a paru louche, le type. Si tu tombes sur un type normal euh, qui, qui comprend, il va dire OK, pas de problème. Mais voilà, méfiez-vous quand même. Je préfère le dire quand même. C'est un peu comme des gens, par exemple, qui se trimballent avec des 22 longs rifle euh, dans la nature. C'est interdit. On n'a pas le droit de chasser en France avec du 22. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la survie qui disent que le 22, c'est un des meilleurs euh, calibres qui soit parce que c'est des toutes petites balles supersoniques, et ça coûte vraiment que dalle. Les, les, je crois que les, les 100 balles, ça coûte même pas dans les, dans les 10, 10 ou 20 euros, même pas. Que je dis les 100 balles Les 1000 balles. Les 1000 balles, je crois ça te coûte dans les 20 ou 30 euros, ça coûte que dalle. Et, et en entretien, c'est très facile et puis c'est très précis. Mais c'est interdit de te trimballer avec une vanne de l'orif dans la nature ou de chasser avec. C'est formellement interdit. C'est juste un, un, un fusil de, de, de compétition. Voilà, À la base, hein. c'est juste pour faire du tir sportif, donc voilà. ici, Il y a plein de petits trucs qu'on ne sait pas. Il y en a certains qui ont dit Ouais, mais un petit couteau comme ça ou celui-là, ça va, c'est bon, eh c'est interdit. Donc voilà, je tenais juste à faire cette vidéo et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Ça, ça sert énormément la chaîne et les vidéos hein, pour la promotion de vos vidéos hein, parce que l'algorithme YouTube fonctionne avec ça. Donc, je vous ferai la prochaine vidéo sur mes, mes déboires euh, alors à non plus finir de ma, de ma voiture, mon Peugeot Expert, qui a des pannes en série. Je euh, ne sais pas ce que c'est de la merde, hein, Peugeot, tout simplement. Je suis tombé avec un garage, il me le répare, je reviens, j'ai encore des, des, des voyants défauts des moteur qui n'arrivent pas d'apparaître. Enfin, je m'en sors. Je m'en sors. Donc, enfin, voilà, je vous ferai ça en détail quand j'aurai récupéré réparé, parce que là, elle est revenue chez moi. De... Encore un défaut au moteur, c'est déjà deux fois que je l'emmène, hein. deux fois que je l'emmène, et deux fois je ressors avec le défaut moteur. J'ai changé, je sais pas combien d'électrovannes et de, et de, et de mer, j'ai changé électrovanes de turbo, électrovanne de doseur d'air, le doseur d'air lui-même, euh, et j'ai encore un défaut moteur. C'est Même eux ne comprennent plus, je plus de quoi ça vient. Donc là, je l'amène lundi, le 13 euh, février, et je vous ferai une vidéo à la fin, si j'arrive à la récupérer en bon état... Euh, réparer. Je vous ferai une vidéo complète et définitive pour vous expliquer un petit peu comme quoi il ne faut pas acheter cette marque, Peugeot, Ni Renault, ni Citroën, toutes les voitures françaises pour finir. Et, euh, et je vous expliquerai combien ça m'a coûté, ce qui est faramineux. Et voilà. Je vous expliquerai en détail. Ça me fera une vidéo, ça nous fera de quoi parler. Allez, ciao, ciao les gars, et merci de votre fidélité.